L'information du mm -hmm. Malay, mm -hmm. contrairement à l'immoire, terre bi, janvier 2019, bah, l'exploitation a commencé. Pour des raisons politiques, politiciennes, électoralistes, nous avons dit que nous avons Mais que nous avons dit que dit nous avons dit nous nous avons que nous avons à courir. Donc, nous avons dit nous de fabrication, nous mou, mou, les -ils ont des travaux de maintenance. Nous avons une responsabilité formée à les Sénégalais pour les faire la maintenance. Période. Mais durant deux ans, tous les travaux de maintenance fait, sont facturés. Cet état du Sénégal fait. Go. Donc il y a deux conséquences financières liées à ce retard. À mon garantie pour un investissement de 780 milliards. Bah pendant deux ans, non seulement vous avez formé ça à une pour une mettre en maintenance, vous avez utilisé ça, vous fait de, de l'argent supplémentaire, ça partenaires pour vous mettre en maintenance. Mm -hmm. Donc, c'est le premier élément par rapport. Mais mm. moi je veux bien que intervenir par rapport à ça, il y a eu retard, il n'y a pas de retard, vous l'avez dit, on va au-delà. Est-ce que Mme par rapport à la facturation et par rapport à la garantie Vraiment, ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Déjà, l'ensemble des, des, des, des, du, du, du patrimoine, c'est 15 trains. Mm -hmm. ça coûte 110 milliards oui c'est pas 780 milliards deuxièmement puis nous avons une garantie garantie-vie il faut commencer au fonctionnement commencer. la garantie donc comment c'est où le contrat On c'est où en janvier 2019 il faut une garantie il faut commencer au... mm -hmm. il faut une double garantie il faut une garantie pour commencer au moment du fonctionnement mm -hmm. au moment du fonctionnement il faut faire certifier le train il finit même si c'est fait à somme, même si c'est à on a pris une société de certification internationale qui nous dit, qui vient dire, qui vient matériel bobo, ni que la commande que nous avons faite est conforme et que très vite ça n'a rien à, -à voir donc si, si on n'a pas non je, je t'explique mm -hmm. si on n'a pas si on n'a pas cette, cette, cette, cette certification des trains parce que la certification c'est la certification ça n'a rien à voir non, avec je la, vous garantie. Dis, je si, la non, garantie je vous explique la certification concerne les infrastructures fixes le matériel roulant et les systèmes donc certification tant le délai de garantie c'était les garanties qui ont déjà été. Qui, du commas, Donc le de, fonctionnement de, a commencé le, le, le, fonctionnement, le, le, le 27 Actuellement, il y a certification terme. Oui. Bon, le 27, le 27 C'est les garanties du courrier. Oui. Donc actuellement, on n'a pas de problème de garantie. Et on n'a pas, pas payé un autre montant pour la garantie. On n'a pas payé un autre montant pour la garantie. Vraiment. Mmh. Deuxièmement, déjà, yo, tu t'es trompé sur le montant. Mmh. Les, les, les 130, 110 milliards. C'est les 15 trains. La garantie, nous n'avons pas de problème de garantie. Parce que nous avons fait un appel d'offres, le dossier était clair et c'est garantie train. C'est... Mm -hmm. <rire> la garantie commence au moment de la certification que le matériel est conforme. La certification, c'est un ensemble. C'est tout qui est certifié. Tout, tout, tout le projet est certifié. Donc, est certifié. Mm -hmm. le matériel, les infrastructures, moi, bon, RAI, PONI, Fondation, oui. mm -hmm. de vie, donc il murs, certifié. Mm -hmm. Certifié, MIRI, donc certifié. Mm -hmm. Certifié, le matériel roulant. Le matériel roulant, c'est l'ensemble des 15 trains. Mm -hmm. Certifié, le système. L'ensemble du système. Oui. Donc, il est certifié certifier la performance opérationnelle du système dans son ensemble. la certification. Enfin, enfin, non, je te dis, je te dit, avant de commencer, je te dis, avant qu'on ne commence, voilà. avant que les réceptions, avant que les réception, réceptions oui. après réception définitive, avant que ces réceptions-là commencent et la garantie soit hmm, soit garantie, soit obsolète et non-obsolète, il faut que yo, il faut que la certification vienne dire que se conforme d'abord. Comprendre Oui. Donc vraiment des fois, euh, vraiment... Alors, comme, vous devez, je, comme, je, je rebondis sur cette quand question. vous n'avez pas l'information, oui. vous demandez l'information, de parce que vraiment, je constate que vous êtes très loin de la réalité. D'accord. alors, Permettez-moi juste de vous, ça, vous poser cette question, mm -hmm. euh, Monsieur Diouf. Peut-être, euh, Lingay euh, avance, mais, bien sûr. mais justement, sur quoi peut-on se baser pour dire que l'État du Sénégal a commencé à payer ses garanties petit fonctionnement, premier fonctionnement Non, néné, il ne faut pas qu'on se trompe d'orientation de l'émission. Oui. Vous j'avais invité un institutionnel. Mon mm -hmm. moyen de documents, mon moyen de Mais Sur la base des informations que j'ai, c'est pas à moi, moi je n'ai pas accès. Il faut pas poser ce genre de questions. Mais, vous mais si, si vous si voulez... Non, non, mais je n'ai moi, Non, mais je n'ai pas... Non, mais, mais je La garantie oui, n'a même pas de... Ce que, ce que hein? je suis en train de vous dire, hein? c'est une information pour faire de mon hein? dindi. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de faire, c'est de réciter des leçons sur la certification. Je ne dis pas de leçon sur la certification. Ça n'a rien à voir avec la Garantie si, bi -on. Si. J j de maladie. T'es boîte de auto. Mm -hmm. auto boîte ah. de auto. Auto, ben y a une livrée loco. Garantie, de faque commence à couvrir. Garantie, beaucoup l'assurance. Membra la loi sache. Ben y a une livrée. Ben y a une livrée. Alors, tout le considérer que garantie, commence à ne fonctionner. T'es là, l'État du Sénégal, beaucoup beaucoup de contestations, de faque ils demeurent contentieux parce que livre oui, nagn len matériel bi lolu ta nak lolu lay c'est-à-dire buñ la waxé guuy ga nga né Dakar lire 10 minutes sur oui, la certification pour oui, donner oui, l'impression oui. que tu réponds sur la garantie ah, là, non, Mais garantie oui. oui, encore une fois man man un institutionnel bo a des dem dugg bureau guénn ay information photocopiée ñeu mais j'ai l'information oui, te mom mu ñu ko démonter motax mu toute cette dissertation sur la certification mais ça c'est un. ça c'est non non il faut qu'on soit d'accord sur les termes de l'émission non, voilà. Deuxièmement. Docteur, deuxièmement, Docteur, s'il vous plaît. Ouais, deuxièmement, je, je peux être d'accord avec non, vous. Oui, je on peut oui. être d'accord avec vous. Euh, bien euh, bien. nous aussi on a le droit de poser des questions parce bien que dagn ko il a carrément démenti en disant oui. que euh, euh, l'état du Sénégal n'a jamais payé ces garanties-là. C'est ça qu'il a dit. Légitime, légitime. il a démenti. Légitime, bouday dagay def kan mo wara preuve entre l'institution qui de voir, en en de oui, mais tous les deux? Non mais de quel moyen? De non, tous les deux. Ça dit que. c'est dit non Ça dit que. Il dit que. Ça dit que. Ça que. que. que. que. que. Ça dit que. que. que. que. que. On le laisse terminer, monsieur. Deuxième élément vu, moi il m'a demandé de vous dire un chiffre, chiffre. Moi j'ai parlé d'un projet global de 780 milliards. sur les détails après mon entier regard. Garantie des trains. Alors Serin Saliou, la question de la transparence sur le projet projet TRB, qu'est-ce que déjà tu as au bout du jour? Là nous concrètement, on a l'impression que on ne sait pas ce qui se passe, qu'il y a une mauvaise communication, et on a qu'un regard en je rejoins exactement ce que Brahman a dit sur d'abord l'inexistence d'un site, mm -hmm. en tout cas affaire aux Terre, parce que je crois qu'on a les mêmes atomes crochus, parce que moi aussi, j'ai tout fait pour accéder à un site d'information sur la terre, mais je ne l'ai pas. Même AFIX, Boudouguet, présentement ce site d'ODEM. Il faut bloquer. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui du gouvernement. Mm -hmm. Depuis quelques jours. Depuis quelques jours. Mm -hmm. Je ne sais pas la raison pour laquelle, mais on ne peut pas accéder en tout cas à ces informations-là. Le problème de la transparence ça se pose. Parce que depuis que nous avons lancé il y a eu beaucoup de chiffres qu'on avance par-ci, par-là, des chiffres contradictoires. C'est-à-dire, chiffre finalement, on a l'impression que la communication même gouvernementale sur les chiffres du terre, ce n'est pas calibré. Parce qu'à maintes reprises, mm -hmm. par exemple, M. Mm Daniel -hmm. qui est là, il y a des chiffres qui sont bien à faire, a mm -hmm. le président de la République, il y a des chiffres, il mm y -hmm. a des chiffres, finalement, on ne sait plus à quels chiffres se vouer. Donc, pour moi, il faut poser un problème de crédibilité et de transparence même sur, sur, le, sur la terre. Mm -hmm. Que ce soit au niveau de l'achat du terre, même pour le financement, ça, il pose poser problème. Mm -hmm. Sur les prêts qu'on a reçus, il faut poser problème. Dans le monde, exemple. Mm -hmm. La BPI, la Banque mm -hmm. publique d'investissement, mm -hmm. l'argent, pour la pré-exploitation, pré il mm -hmm. les, y les, les 19 milliards. Mm -hmm. Les 19 milliards, même 600. 17 milliards, 600. Mm -hmm. Mais sur des documents à big le bureau d'information euh, gouvernementale, uh -huh. et M. Dénessal de aussi, vous avez fait une contribution sur ça. Oui. Mais ils ont mis BPI 13 milliards. 13 milliards. Alors qu'Amoud Hot a signé 10, 17 milliards 600. c'est déjà un problème. On ne peut pas nous l'expliquer. Déjà, il y a pour le financement, prêt AFD-Lillet-Johaï, bid lillet Trésor France, il le dirait. Comment dirais-je Le reste, l'État du Sénégal. Mais qu'on dit l'État du Sénégal, il y a le Moi, je crois que pour la transparence, chaque fois dans un État Sénégal, il le dirait. Si on a calculer réellement dans l'OL, on sort un chiffre de 780 milliards, même 780 milliards jusqu'à aujourd'hui. On ne nous a pas dit réellement 780 milliards. Mmh. Jusqu'à présent, on ne nous a pas dit... Parce qu'on est parti d'un chiffre de 568 milliards. Mmh. 558 milliards. Après, 662. Je répète Finalement, nous avons 780 milliards. Et une fois, le président de la République... Je me rappelle, c'était le 31 décembre 2018 au palais et ce jour-là c'est même Khalifa qui lui avait posé la question sur le terre le président avait parlé en disant que initialement c'était c'était euh, 658 milliards mais vous finalement le président a dit 702 milliards ni plus ni moins exactement c'est ce qu'il a dit taxe, toujours aujourd'hui on nous dit 600 on dit 780, 780 milliards. Uh -huh. 780 milliards. Même 780 milliards, oui, on a des problèmes par rapport à ça. Monsieur Ndansal, on a légui pour l'achat des, des Coradias polyvalents, uh -huh. c'est 110 milliards. Mais pourtant, j'ai un document, Hamedi, on a mis 152 milliards. 152 milliards, 110 milliards plus 42 milliards, phase 1, phase 2, 152 milliards. Lolo, il faut aussi qu'on nous l'explique. Pourquoi le problème de la transfert vous poser mm -hmm. parce que chiffre chiffres guette de faux bébé ta amour fin forme, ben plateforme au monodème, nous gagnons le chiffre de façon détaillée, même pour l'emprise, la libération des emprises. M. Mansour fait à 9 83 ,2 milliards, 76 milliards. Le président de la République à 50 milliards. Finalement, comme une bon chiffre, l'année l'année l'année chiffre, l'année donc même pour la phase 2. Alice que de Momlin décroché au niveau de Macron. Jusqu'à présent, on ne l'a pas dit. Et pourtant, l'AFP a dit 300, milliards, 300 millions d'euros qu'on a décroché là-bas, qui fait 196 milliards pour la, pour la phase 2. Et pourtant, il paraît que dans cet argent-là, comme l'a dit Général Afrique, mm. les 196 milliards, parce qu'il y avait eu des arriérés de paiement pour les entreprises françaises, il fallait non seulement les pour mener son garde encore maintenant à la deuxième phase. Ça, c'est des chiffres qui sortent par-ci par-là et on a aucune réaction de la part du gouvernement parce que même ñom seen chiffres yi mm. taw lo xamantani delsuwa total dama ko baye mom ba wax ba paré il a donné des na ay chiffres yu dul djé en ment occurrence chiffres a dit ben bokku a ak sa morom finalement ñun dañuy poser un problème de transparence parce que amul bonne moy tay ñune 15 milliards après thiaag est non après 16 milliards ñune non 16 milliards 15 milliards ak 16 milliards ben la non du ben du parce qu'une fois c'est un an à l'engane et non 700 eh, 4 milliard 800 milliards ben là. non d'où elle s'adé quand on le donne chiffres chiffre des virgules 0,1 il faut dire exactement virgule 2 parce que l'on l'utilisation de philo dougou mais dès l'instant qu'il y a un différentiel entre les chiffres l'eau de fait poser un problème même de transparence t'étais comme le programme noire et mon ordre d'un petit en détail, c'est-à-dire tout ce qu'il y a par rapport à ce terre-là, ni pour les, pour, pour les emprunts, ni aussi pour les dépenses. Mm -hmm. Même pour les, pour, les, pour les papes, les, les personnes euh, affectées par le projet. Voyez mes papes, il y a 15 000 personnes.